Bon, il y a beaucoup de vent, mais voilà, tant pis. Donc là, là euh, comme dirait Elon Musk, en même temps, il y a une boucle de retour là, un feedback. Hein. Il, ce matin, je suis allé voir Vicas, euh, cherche des employés pour m'aider. Et puis, je suis encore passé chez Dive in Touch, là, le, le, ce nouveau sud, magnifique resort, hein, marbré, baie vitrée et tout. Toujours dans l'optique de, de trouver des hébergements de qualité, enfin, de, de tout, tous les standards. Hein. Et puis de puis nouveau, il y, a, tac, il y a un petit moment ça, ça allait bien, et puis tac, ça, du coup, ça a brillé, euh, j'ai pas encore tout compris. En tout cas, ce que j'ai compris ce matin, c'est que j'ai commencé à offrir, euh, c'est étonnant, c'est au moment où j'ai offrais 20% euh, euh, sur, les, sur les revenus, qu'ils sont partis au courant, c'est pas la première fois, et les petits lacs le, de Rora, là, de, pour l le projet des de, 12 hectares d'irrigation, l'hypotonie. Pareil, elle me dit, mais Emmanuel, tu sais, euh, moi je suis un homme simple, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas un homme d'affaires, euh, presque en pleurant, hein, comme s'il le disait, mais il aurait bien voulu, mais il ne peut pas, c'est ce qui m'était venu, et puis là c'est pareil, j'ai l'impression que dans ce pays où tout est casté, hein, euh, casting, okay, le casting on met les gens, toi tu fais ci, tu fais ça, c'est ton rôle, hein. Casting pour trouver la personne qui, fait, qui va bien dans le bon rôle. Et là, il y a les castes, hein, les castes indiens qui sont en train de disparaître, se mélanger, fusionner. C'est très, c'est on est en 2018, donc euh, ces vieux systèmes de casques sont euh, en train de perdurer comme il peut, mais il se fait un peu amalgamer, absorbé par d'autres façons de voir la vie. Et le système change, mais tout au, avec toute son legacy, le leg, le leg de, de son héritage, je veux dire. Donc là, pareil, il y a un gars. Oh non, mais tu sais, on veut faire du business, Et je dis mais regarde, mon gars, tu, tu peux venir très très riche. Non, non, non, non, non, mais tu sais, je, je suis un homme simple. Donc on dirait que ce, tout le monde n'a pas le droit de faire du business, on dirait. Hein. C'est comme tout le monde n'a pas le droit d'être coiffeur, tout le monde n'a pas le droit de. Euh, donc apparemment, il y a encore ces castes. Donc j'ai encore pas tout compris. C'est très intéressant. Et puis euh, affaire à suivre. En tout cas, moi je. J'étais bah, ni, ni en caméra cachée ni en... J'ai commandé, hein, des c'est pas vrai depuis le temps que je vais le faire, je vais le faire aujourd'hui, parce que je l'ai dit, il faut le faire. les <rire> des lunettes, euh, à... comme des enfin pas de marque, hein. des, des lunettes noires avec une caméra ici, au troisième œil donc sur Amazon 52 dollars, hein, génial, 16 gigas, donc des ordres d'enregistrement d'acheter, euh, là il y a les oreillettes, donc... Euh... Donc, euh, micro aussi, les micros, il y a tout, et ça, ça ferait euh, des caméras cachées et les, les lunettes. Quoi. Euh, donc ça, je vais commander aujourd'hui, on est le 6 mai 2018, ça fait une semaine que j'ai découvert ça. Allez, on va aller faire ça. J'avais dit que dimanche, c'était le jour du seigneur, c'était réservé au seigneur, que j'ai honoré euh, hier, qui me l'a rendu direct. Fou, ça va super vite en main, si vous demandez. Je sors du temple, je sors du temple, clac, clac, je me fais guider, non, mais va voir ici, ouais, pourquoi, vas-y, comme ça, intuition, feeling, boum, vicasse, ensuite, boum, boum, boum, ensuite, ça, ça, ça s'enchaîne, il faut, il faut laisser le, la, le flux de la vie faire son œuvre en main, et il y a le mental qui dit, ouais, non, ouais, non, ouais, non il faut non, il faut oser faire. Alors voilà, euh, Emmanuel. Ils font tous la sieste, je fais jamais la sieste, je dors presque pas. Oh là pénible, hein. c'était deux heures et demi-nous que j'ai de vous envoyer 2 gigas de. J'ai deux abonnements, puisqu'on a droit à 1 giga par jour. Alors avec deux abonnements, j'arrive. Hier j'avais 1,8 giga de vidéos, il y avait 19 vidéos hein, et tout. Mais pour les envoyer, oui, c'est 10 heures, c'est pas intéressant. Il faut rester à côté, il faut venir voir. J'ai eu deux pannes d'électricité. Entre minuit et deux heures. Enfin, il faut tout arrêter, reprendre. Ben voilà quoi, je. Au revoir, bon dimanche, bon dimanche, à prochaine.